Salut, Voilà, aujourd'hui on va faire un petit unbox de Magic, de ce Started Magic en fait. en fait, C'est un, un kit de construction de deck euh, de la dernière extension qui est euh, euh, Xalan. Je vais mettre ici comme ça. Voilà. Xalan de chez Magic donc ça a l'air plutôt sympa alors je suis tombé par hasard en fait euh, sur cette boîte que ma petite femme m'a gentiment offert ça fait très très très longtemps que, que je lorgne sur magic alors euh, le mec il débarque hein, j'ai jamais joué à magic en fait mais je suis de plus en plus sensible en fait au, au, au jeux de cartes et euh, voilà cette, cette extension xalan m'a m'a convaincu et euh, au niveau du design, hein. uniquement au niveau du design, je, suis je ne connais rien de Magic. Voilà, je sais que c'est un jeu de cartes, ça s'arrête là. Euh, je trouve que la boîte est très très belle. Ça fait longtemps que je dis que c'est pas normal. Euh... Enfin, c'est pas dire que c'est pas normal, mais quand on est intéressé par les jeux de figurines comme je le suis, je tiens une page quand même sur le sujet. Donc, je pense que voilà, il est temps de passer le, de, de, de, de, de partir à la découverte en fait de ce jeu. Qui, euh, qui, qui fait l'unanimité dans, dans le monde du jeu de cartes hein, évidemment alors est-ce qu'il fait l'unanimité parce que c'est un des premiers ou est-ce qu'il fait l'unanimité parce qu'il est vraiment bien je dois vous avouer que je ne sais pas répondre et, euh, et voilà je me lance et je me lance avec cette extension alors on l'ouvre ensemble alors là pour le coup c'est un vrai unboxing et ce ne sera que un unboxing parce que je ne connais rien de magic et donc je ne vais rien pouvoir vous en dire de plus dans cette première vidéo par contre je m'engage à découvrir magic avec vous donc ceux qui ne connaissent pas magic euh, vont pouvoir le découvrir avec moi par l'intermédiaire de toutes ces vidéos qu'on va faire où on va découvrir un petit peu les points de règles les types de cartes euh, toutes ces choses là allez on ouvre en tout cas je dois avouer une chose c'est que euh, ça bénéficie euh, d'un euh, très beau packaging donc ça c'est un, un package qui sert à constituer un deck hein, donc un deck c'est un paquet de cartes qui servent à jouer et euh, ça coûte 18 euros donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment pas cher et en l'occurrence à l'intérieur de, de ce coffret il y aurait euh, 285 cartes alors est-ce que alors déjà première petite déception alors je l'avais déjà euh, défilmé euh, avant hein. Première petite déception c'est que quand on ouvre le truc vous voyez là ici là il y a un cal cartes. donc en fait il y a un grand vide hein, dans votre boîte début comme ça c'est fait ça commence comme ça en fait ça se présente comme ça voilà bon il y a quand même 285 boîtes hein, mais donc dans ce deck qu'est ce qu'on va retrouver euh, on va déjà retrouver deux blisters qui ne font pas partie en fait euh, de cette extension euh, xalan euh, une euh, sur euh, qui s'appelle euh, kaladesh voilà et puis une sur euh, amon Abonniquette. donc en fait je sais que c'est deux extensions en fait, de, de Magic qui existent hein, qui, sont, qui sont antérieures à, à Ixalan, Ixalan qui est sorti au mois, de, au mois de septembre de cette année bon alors après est-ce que je vais pouvoir me servir de ces deux decks pour compléter mes, tec, mes decks Ixalan est-ce que ça va être cohérent ou pas euh, j'ai peur que non j'ai peur que ce soit pour me faire découvrir en fait, les deux extensions mais je ne sais pas si je vais pouvoir me servir en fait, de ces deux extensions euh, de ces deux extensions là pour, pour le jeu dans euh, cette boîte de découverte de start de deck vous avez déjà donc deux blistes, euh, deux blistes totalement aléatoires de Hexalan également voilà. ensuite qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver un paquet ici avec ce qu'ils appellent euh, des territoires en fait euh, Voilà. on va l'ouvrir ensemble Je suis, je le rappelle, totalement débutant euh, dans, euh, dans Magic et je ne sais absolument pas à quoi euh, servent ces cartes euh, de territoire, que les choses soient claires. Tout ce que je sais, c'est que comme à l'accoutumée, euh, on a euh, des cartes de couleurs. donc on a du bleu, on a du blanc, on a du noir, Voilà. on a du rouge... On a du vert, forêt, plaine, des îles, des marais, des montagnes en l'occurrence. Voilà. Donc il semblerait que pour ce qui est en tout cas euh, de ces territoires, il y ait largement de quoi faire dans euh, ce deck building, hein, puisqu'en fait c'est un pack qui permet de construire euh, des decks pour euh, pour, euh, pour le jeu magic et en l'occurrence pour euh, l'extension Hexalan. Euh, Ensuite on a en fait euh, un paquet qui lui est euh, contient déjà trois cartes que j'ai plus ou moins compris être exceptionnelles. C'est-à-dire qu'en fait elles ont une petite. Euh, un petit truc là. Alors exceptionnelles, elles seront. Euh, si j'ai bien suivi l'actualité, elles seront dans toutes les boîtes de start comme celle-ci. Alors je vais ouvrir. Parce que c'est une ouverture facile, mais c'est facile. Elle n'a de facile que le nom. Voilà. Je vais enlever la, la boîte. Voilà. Je galère. Et vous voyez la, la, la, la tronche de, de, de l'ouverture facile qui vous, qui vous magnétise les doigts. Je vais essayer aussi de ne pas trop euh, fracasser mes cartes. Je prends un cutter, ce qui n'est pas du tout euh, adapté à l'ouverture. Donc ça, en fait, c'est euh, voilà. je pense que là, il y, y, y a largement de quoi faire. Alors au niveau des cartes, qui sont, de ce que j'ai compris, assez particulières, qui sont rares, on va dire. Voilà, vous avez euh, l'héros de la victoire, le héros de la victoire, ici. On a le sphinx de Magosi, ici. Donc ça c'est un blanc, ça c'est un bleu, un noir, le cheval de cauchemar le dragon Shivan en rouge, et la horde de Garouk en vert. Donc, d'ores et déjà, je, je ne connais absolument pas Magic, hein, mais d'ores et déjà, je comprends, et on verra ça ensuite plus tard dans l'exploration du jeu dans d'autres vidéos, que vous avez des factions, hein, une faction, euh, qu'on va dire, euh, rouge, faction ou genre, je ne sais pas encore tout à fait, hein, je suis totalement grand débutant, c'est tout l'intérêt de la vidéo, c'est de, de, de, de partir à la découverte de jeux avec moi. Donc vous avez du noir, du rouge, de l'eau, des plaines, de la forêt, voilà, je pense que ça ce sont des factions qui vont être, euh, qui vont être à exploiter en fait dans, dans, dans l'univers euh, de, de, de, de, de Magic. D'accord Voilà ça, c'est les cartes un peu spécifiques. Alors, on m'a dit que... Enfin, j'ai cru comprendre que c'était le genre de choses qu'on qu offrait si on allait dans les magasins et qu'on qu exprimait sa volonté de découvrir, de découvrir cet univers, de découvrir ce jeu. Donc voilà, donc, ensuite, ben, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve des cartes donc, dites blanches. Alors, en tout cas... Elle semble être issue hein, de, de, de, de Xalan, hein, de, de, de, de cette nouvelle extension, dont le graphisme est, est, est assez somptueux, je dois avouer. C'est vraiment sympa. Alors c'est pareil, je, je n'en sais rien. J'ai acheté ça sur un total coup de cœur. Enfin, plutôt, on m'a offert ça sur un total coup de cœur. Vous voyez, quand on voit des cartes comme ça, avec des, avec des méga tyrannosaures, on se dit, waouh, ça va le faire, quoi. Ça ne peut que le faire. Voilà. petit unbox. Il y a largement... Euh, il y a de quoi faire. Hein. Alors je vois qu'il y a de nos il y a, il y a également encore des terrains ici. OK Des sanctuaires. Des lacs. De hautes terres. Donc là c'est marrant. C'est une carte qui est à la fois rouge et à la fois bleue. Donc elle serait à la fois euh, eau et montagne. Eau et feu voilà, des carrières de pierre, d'autres, euh, je ne sais absolument pas, je ne sais absolument pas à quoi ça sert et à quoi ça correspond, hein. je tiens à vous le dire on va partir vraiment dans une initiation magique et si vous voulez découvrir Magic avec moi, bah c'est le, le bon moment parce qu'on va, euh, va découvrir ça euh, ensemble donc voilà, alors avec, il y avait également ici, là... Euh, un petit carton euh, de, de, de, de que je vais ouvrir proprement aussi on va essayer de l'ouvrir proprement également voilà ça c'est en fait c'est un petit carton de mise en place qui vous explique les déroulements de tours c'est super bien fait c'est pas trop encombrant donc ça c'est assez intéressant voilà donc dedans on va retrouver hein, la phase de début la phase principale la phase de combat et la phase de fin, et également la, la, la mise en place et les conditions de victoire. Chaque joueur commence avec 20 points de vie. Vous gagnez si vous réduisez le total des points de vie de l'adversaire à zéro. C'est d'une simplicité affolante, mais apparemment c'est un jeu qui a vraiment gagné ses lettres de noblesse. Et puis ensuite, il ben, y a la possibilité d'acheter des, des, des boosters... Donc ça, ça je, on verra, on verra l'usage, d'accord Ensuite, dedans, il y a également ce, ce petit papier-là qu'on va, qu va couper proprement. Voilà, qui est en fait pas un petit, mais un grand papier. Allez, tac qui va mériter d'être posé sous une plaque en verre pour être bien aplatie, et qui explique, en fait, comment construire un deck, puisqu'en fait, tout le secret hein, de l'univers de Magic, c'est ça, en fait. C'est votre capacité à constituer un deck qui sera cohérent. Vous avez une infographie. défense vraiment superbe je vais pousser les cartes parce que je suis en train de faire de la merde voilà pousser les cartes pousser ça voilà, une super infographie Et vous avez dans ce dépliant en fait toutes les étapes de constitution d'un deck d'accord tirez vos cartes euh, trouver vos cartes clés explorer les possibilités euh, spécialiser le deck ajouter euh, vos terrains et euh, jouer et peaufiner votre deck voilà vous avez plusieurs étapes vous avez six étapes et de l'autre côté vous avez une explication en fait sur les cinq euh, les cinq couleurs ben, qui représentent en fait les, les, les, les, les cartes, de, les cartes de, de Magic, à savoir le blanc, le bleu, le noir, le rouge et le vert. Et vous avez ici là une superbe roue qui vous explique que le vert c'est la nature et la vie, le rouge c'est le feu et les émotions, le noir c'est bien entendu la mort et la puissance, le bleu la manipulation et la ruse, et le blanc c'est la protection et euh, les armées voilà et puis je vais poser ça là il reste également un autre une autre boîte enfin une autre un autre blist qu'on va tenter d'ouvrir sans les Non, je ne vais pas réussir à l'ouvrir sans ça heureusement que j'ai ça heureusement que j'ai préparé le cutter voilà donc là c'est semble-t-il un paquet un peu plus aléatoire ils appellent ça un paquet semi aléatoire c'est à dire que le gros paquet que j'ai ouvert apparemment c'est exactement le même quelle que soit euh, euh, la boîte magic euh, euh, exalane que vous que vous achetez par contre ici c'est un c'est un paquet semi aléatoire dans lequel ben, vous allez retrouver en fait des, euh, des cartes de Magic, qui là par contre ne seront pas forcément les mêmes d'une boîte à l'autre. Alors je ne vous cache pas que graphiquement ça a l'air super, ça a l'air vraiment d'être, euh, cette extension Xalan a l'air d'être placée dans le monde des, des, des, des flibustiers, dans le monde un peu des aztèques, des, des, des, des animaux un peu, euh, un peu maya. Donc euh, voilà, il est tyrannosaure, euh, c'est vraiment, euh, vraiment positionné dans un univers euh, qui, euh, qui, moi, me, me, me parle beaucoup. Je suis très sensible à ce genre d'infographie, ce genre d'univers un peu maya, un peu aztèque. Donc voilà, Donc, je pense que pour moi, ça va être, ça va être un bon moyen de, de découvrir cet univers, parce que je, je, je ne le connais pas, je ne le maîtrise pas. Et je vous propose donc bah, de partir à la découverte avec moi de Magic, parce que j'imagine hein, que euh, je ne suis pas le seul. Il doit y avoir beaucoup de gens euh, qui, euh, qui, comme moi, euh, voient de quoi on parle hein, quand on parle de Magic. Hein. C'est comme dire, euh, vous êtes fan de cinéma et puis vous ne connaissez pas Star Wars, mais, mais je connais des gens qui sont fans de cinéma et qui n'ont pas vu les Star Wars. Voilà, et ben Moi je suis fan de jeux et, et, et je n'ai jamais joué à Magic. Donc après ben je me suis dit, ça ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. C'est un jeu qui, qui marche trop, qui fait trop, trop parler la sensibilité de plein de joueurs pour que moi je me mette comme ça à côté, en suspens et, et que je ne participe pas à cette aventure. Voilà le contenu de cette boîte donc, de, de, de construction de deck sur laquelle on, on, on reviendra largement donc ça coûte 18 euros il y a tout ce qu'il faut pour construire son premier deck de magic évidemment les règles précises sont disponibles sur le site et les liens pour les règles sont disponibles sous la vidéo je vous remercie de m'avoir suivi pour ce court unboxing ce que vous avez, devez comprendre, c'est que c'est une introduction au jeu et que je reparlerai de Magic dans de futures vidéos où on exploitera un petit peu les points de règles, les points sombres et puis, et puis on va partir à découvrir de tout ça ensemble, ça va être sympa. Allez, en attendant, je vous souhaite de bons jets, même si dans Magic, il n'y en a pas et surtout de bons jeux, du coup, <rire> pour pouvoir poutrer le copain d'en face a bientôt. Allez, ciao.